Pour démarrer le logiciel LibreOffice Writer sous le système d'exploitation Linux Ubuntu, dirigez-vous simplement vers le lanceur qui se trouve à gauche de votre écran. Alors, soit vous y trouvez l'icône de LibreOffice Writer, auquel cas il suffit de la cliquer. Si l'icône n'était pas disponible, donc c'est bien le bouton avec une image bleue. Si cette icône n'était pas disponible, tournez-vous alors vers le dash du lanceur, on clique, je demande Writer et le voilà. À ce moment-là, je lance le logiciel d'un simple clic et le voilà activé. La procédure est un peu différente sous Windows. Ou sous le bouton de démarrage, vous trouvez éventuellement directement LibreOffice, ou bien vous cherchez l'ensemble des logiciels de la suite LibreOffice et vous sélectionnez LibreOffice Writer qui se lance immédiatement. Le voilà